Eh bien, je suis Claude, un spécialiste de l'énergétique, mais pas uniquement d'énergie, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble de la chaîne, depuis la production jusqu'à la consommation de l'électron et de la molécule. Il s'agit de développer l'autonomie de l'acheteur dans le processus d'achat de son énergie, en promettant davantage de transparence. L'idée est donc de challenger les différentes propositions commerciales des fournisseurs d'énergie, de bénéficier d'une transparence totale de leur part sur les prix proposés, d'être en mesure de comparer les différentes offres de ces fournisseurs en toute autonomie. L'idée finale est donc de démystifier l'achat de l'énergie. Vous, acheteurs, vous êtes votre propre tiers de confiance et maîtrisez à 100% l'achat de votre énergie. Vous gardez le contrôle de l'ensemble du processus depuis l'organisation de l'appel d'offres jusqu'à la signature de votre contrat d'énergie. Je m'adresse à toutes les entreprises pour lesquelles l'achat de l'énergie est un vrai sujet à toutes les entreprises désireuses de maîtriser l'ensemble du processus d'achat d'énergie, à toutes les entreprises pour lesquelles transparence doit être le maître mot, et plus particulièrement les PME et les ETI qui n'ont ni le temps ni l'expertise pour traiter dans le détail ce sujet. D'un constat, il y a une réelle défiance vis-à-vis -vis des fournisseurs d'énergie. Côté courtier, il y a un effet d'aubaine sur lequel certains rebondissent avec plus ou moins de transparence et d'objectivité. La posture d'indépendance et de non-discrimination de la part des courtiers peut dans certains cas être mise à mal. La version bêta de l'outil est faite. Il s'agit aujourd'hui de valider le modèle avec des entreprises test et de s'engager dans le développement de la solution web. Alors, j'en profite pour lancer un appel. Si vous souhaitez faire partie de ces entreprises test, eh bien, vous êtes les bienvenus et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.